Ah, bonjour. Donc, on va reprendre le cours réseau après une longue période d'interruption. Donc, je vous rappelle où on en était les, les dernières fois. Donc, on avait vu les, les protocoles de routage. On avait en gros considéré qu'une machine. Donc, qu'une machine était composée de deux parties, où on avait bon, ce qu'on appelle communément la, la table de routage, mais que nous, on appellera la, la FIB, donc Forwarding Information Base, qui va simplement décider, donc, quand un paquet arrive, pardon, l'interface de sortie pour ce paquet. Donc, la FIB, vous la connaissez tous. C'est composé d'un préfixe, alors d'un préfixe au sens large, puisque ça peut aller du slash 0 qui est la route par défaut, au slash 32 pour IPv4 ou au slash 128 pour IPv6, qui consiste à spécifier complètement une route pour une machine. Donc ici on a des préfixes et après on a le next stop qui peut être soit une interface que l'on peut joindre directement, soit l'adresse IP d'un autre équipement que l'on peut joindre lui directement parce qu'il est sur le même lien que nous. Donc, on a besoin de cette fibre pour pouvoir aiguiller les paquets. Alors cette fibre va être construite de deux manières. La première manière, c'est avec les informations qu'on donne localement, configuration des interfaces, on découvre les réseaux sur lesquels on est connecté. Et après, on a un applicatif qui va permettre de dialoguer, de découvrir les autres routeurs et d'échanger de l'information. Et donc, cet applicatif, c'est un protocole de routage. Bon, On a vu, par exemple, la dernière fois, le protocole RIP, donc qui va donc pouvoir compléter la table de routage, qui va pouvoir lire des informations de la fibre, etc. Alors, donc ça, c'est pour quand un paquet sort, la fib nous permet de détecter quelle est l'interface de sortie. Maintenant, quand un paquet arrive au routeur par une de ces interfaces, une des questions que va se poser le routeur, c'est de savoir est-ce que l'information m'est destinée ou pas donc, est-ce que l'adresse destination qui est dans le paquet correspond à l'adresse IP de l'interface sur lequel j'ai reçu le paquet Si c'est le cas, eh bien, on va continuer le traitement et on va remonter l'information à l'applicatif. Par le biais, par exemple, de, de Socket. Par contre, si l'adresse IP ne correspond pas, eh bien, on a deux solutions. Soit on rejette le paquet, et c'est ce que devrait faire n'importe quelle hôte, n'importe quelle machine. Soit, eh bien, on remet le paquet dans le flux de sortie. Et remettre le paquet dans le flux de sortie, puisqu'on n'est pas dans cette destination, eh bien, c'est ça, c'est cette fonction qu'on va appeler le forwarding. Et donc, il va être le, la fonction du routeur. Donc en fait, n'importe quelle machine, si vous regardez euh, d'une manière plus générale, n'importe quelle machine peut être routeur, parce que en fait, c'est la sélection d'interface de sortie. Mais on ne l'active que sur certains équipements. Donc vous verrez, par exemple, quand vous êtes sous Linux, vous l'avez vu en TP, eh bien, on doit activer le forwarding par une configuration du noyau pour lui dire OK, les paquets qui ne sont pas destinés, qui, me, qui ne me sont pas destinés, eh bien, je les renvoie vers d'autres destinations. Donc, on avait vu RIP et on va continuer à le, le voir un peu aujourd'hui. Donc RIP, on a vu que c'était un protocole un peu très très simple, puisqu'on envoie, on récupère, grosso modo, les fibres des autres routeurs qui sont diffusés sur le lien, et de là, on regarde les préfixes que l'on connaît pas, et avec les préfixes que, que, que, que l'on connaît pas, eh bien, on va repeupler la FIB pour rajouter de nouvelles informations, de nouveaux préfixes. Et on va rajouter une métrique qui va être le nombre de routeurs traversés et donc ça va nous permettre de trouver comme ça les, les plus courts chemins. Alors en fait, si on voulait être un peu plus formel, on devrait rajouter une autre base de données au niveau applicatif et on verra ça avec OSPF, alors qu'on peut appeler la RIB Routing Information Base et cette RIB va contenir des informations qui vont aider le protocole de routage à définir ses chemins, à trouver le meilleur chemin, le next stop, et ensuite peupler la fib. Donc on a deux bases de données. C'est pour ça que le terme « euh, table de routage » n'est pas adapté, parce que « table de routage »,« routage », ça fait allusion à quelque chose que l'on a au niveau 7, une application, mais en fait, ce que l'on appelle table de routage, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau 3, donc dans, dans la pile IP. Donc c'est pour ça qu'on préférera donc le, le terme fil. Alors à partir de là, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, à mois, on a regardé donc le, le protocole de distance vector. Donc je ne rentre pas dans, dans tous les détails qu'on avait vus. Hein, vous pourrez revoir bientôt euh, la vidéo si, si vous voulez. Donc ce qu'on avait vu... C'est qu'on peut arriver à des, des situations étranges. Donc ici, on avait vu un, un cas où ça marchait. Maintenant, on se place euh, sur ce réseau. Donc ici, tout marche bien. Et on va voir donc quelque chose qui est très courant en informatique, qui est très courant dans les réseaux. Construire, c'est facile. Donc si vous faites, par exemple, pour votre mini-projet... Vous dites, voilà, j'ai fait un protocole et ça me permet de construire très facilement tel tel élément. Ben, c'est bien. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire dans les réseaux, c'est détruire. Parce que détruire, construire, on va le donner de manière explicite. Rajoute-moi cette route. Détruire, ben, ça peut être détruis-moi cette route. Mais ça peut être aussi, ben, vous avez euh, débranché un équipement, vous avez une fibre qui casse. Évidemment, là, vous n'avez aucune indication qu'il y a eu un problème. C'est à vous de découvrir ce problème et de le réparer. Donc, la destruction de l'information est toujours beaucoup plus complexe que la création d'informations. Alors, pour détruire, comment on va faire La première chose dans, dans RIP, c'est qu'on ne va pas construire des états qu'on est stables. Donc, une fois qu'on a appris quelque chose, on va le garder toute notre vie. On va avoir ce qu'on appelle des états mous, des soft states, dans lequel pour rester dans la table, eh bien l'information doit être périodiquement émise. Donc par exemple, RIP considère que l'on va émettre sa table de routage toutes les 30 secondes. Et si au bout de trois fois, au bout de 3 donc de 90 secondes, on n'a pas reçu l'information venant d'un routeur eh bien on va considérer cette information comme non valide et on va la retirer de la table de routage. Donc retirer, on peut le faire de deux manières. Soit on l'enlève carrément de, de la table de routage, ça c'est une possibilité, ou l'autre possibilité, eh bien c'est de mettre un coût égal à l'infini. Donc si un autre coût existe, eh bien il sera toujours meilleur que l'infini et donc on aura un, un bon comportement. Alors, ça c'est une solution, évidemment c'est très coûteux. Si je prends, donc là c'est un très vieux transparent, maintenant on est à 400 000 entrées au niveau des tables de routage de l'internet, mais si je mettais RIP comme protocole de routage dans le cœur de réseau, eh bien toutes les 30 secondes j'aurais mes 400 000 entrées à émettre sur le réseau, et chaque routeur aurait à fouiller dans ces 400 000 entrées pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Ou quelque chose d'ancien qui a disparu. Donc ça veut dire que ici on aurait évidemment quelque chose, un protocole qui ne scale pas, qui ne résiste pas au facteur d'échelle, parce qu'on ne pourra pas le faire avec temps d'entrée. Ça saturerait le réseau avec des messages de diffusion, et ça prendrait beaucoup de temps de traitement au niveau des routeurs. Alors, ce que l'on va faire aussi, on verra, c'est qu'on va limiter l'infini, et l'infini dans RIP, on va dire que c'est 15% donc une valeur qui est relativement plus proche, donc ça, ça va nous simplifier pour la convergence. Alors On va le voir sur un exemple. Supposé ici qu'on ait notre réseau, donc qui fonctionne correctement, donc je vous rappelle, là on a les routes pour aller vers les préfixes de, si je prends le routeur R2, donc on a en noir les attachements directs, et en bleu, et eh bien les routes qui ont été apprises quand R1, a émis sa table de routage sur le lien alpha, eh bien, on a appris qu'il existait ailleurs des réseaux bêta, delta et gamma, et que pour atteindre ces réseaux-là, on devait passer par le routeur R1. Comme il l'avait émis sur l'interface E1, eh bien, on utilise alpha1 pour joindre le routeur. Donc là, on a la construction de la table. Alors, évidemment, derrière, vous avez le coût, donc 0, c'est direct, et 1, c'est parce qu'on a reçu ça via l'annonce du routeur. Donc, supposons maintenant que la route vers R2 devienne inaccessible. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir Donc, on va mettre ici, on ne reçoit plus pendant 30 secondes les messages de R2. Donc, on marque la route epsilon à l'infini. Et puis le routeur R3 va diffuser à un moment donné sa table de routage. Donc pour toutes les autres entrées, ça n'a aucun intérêt parce que l'on les avait de euh, nouveau. Par contre, pour Epsilon, on a un coût qui est inférieur à l'infini, et donc on met maintenant le coût de 1 en passant par ce réseau. Et au passage, vous voyez que R2 aussi va apprendre qu'il peut joindre les préfixes en utilisant R3 comme routeur. Donc ça, c'est, vous voyez ici, c'est ce qu'on voulait, c'est le comportement idéal, c'est-à-dire que de cette manière-là, on s'adapte au changement de topologie du réseau. Alors, pas très vite, hein, on a une minute trente avant de converger, donc c'est relativement long, mais le réseau se reconfigure. Maintenant, supposons qu'il s'agisse du réseau gamma qui devient inaccessible. Donc qu'est-ce qu'on va faire Eh bien comme le réseau gamma devient inaccessible, eh bien le routeur R1 va mettre sa route à l'infini. Il met sa route à l'infini, mais par contre, donc il peut le diffuser, et R2 prend cette information. Mais supposons qu'R3 ne l'ait pas encore traité, et R3 envoie sa table de routage sur le réseau. En faisant ça, qu'est-ce que l'on a Eh bien, R1 reçoit un message de R3, lui apprenant que le coût pour le réseau gamma est de 2. Donc R3 se dit, OK, pour atteindre gamma, j'envoie à R3. R3, lui, bah, continue à l'envoyer alpha. Donc supposez qu'un équipement, quelque part, sur le réseau alpha, veut joindre le réseau gamma, qu'est-ce qu'il fait Il envoie à R1, qu'il l'envoie à R3, R3 le renvoie à R1, ainsi de suite. Donc là, dans ce cas-là, on a la création d'une boucle. Alors on sera sauvé par le TTL... C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le TTL du paquet va arriver à 0 et on va rejeter le paquet. Donc on ne sera pas complètement bloqué, mais ce n'est pas très joli au niveau du, du protocole de routage. Alors si on continue le traitement, eh bien, R1 va continuer à émettre ses paquets, ses étapes de routage. Et donc R3, maintenant, va s'apercevoir que la métrique était de 1 et comme... R1 annonce avec un coup de 2, et eh bien il fait passer son coup à 3. Et ainsi de suite, donc le coup va augmenter, donc ce qui est bien, parce que là théoriquement, bah, le protocole marche bien, puisque l'on converge vers l'infini. Alors évidemment, converger par l'infini, ça peut prendre du temps, et c'est pour ça, donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on met l'infini à 15, comme ça on va avoir une convergence relativement plus rapide vers une valeur qui dit réseau, donc inatteignable, préfixe inatteignable. Donc ça c'est ce qu'on appelle, euh, enfin c'est un problème donc que l'on a en RIP, et donc on peut essayer de le, de le résoudre, et donc vous avez plusieurs mesures mesures qui, qui ont été prises, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la première c'est de mettre l'infini à 15 ou à 16, et donc, ça me permet d'avoir que des réseaux comportant 15 routeurs. Alors, est-ce qu'un réseau avec 15 routeurs, c'est un grand ou un petit réseau Est-ce que, par exemple, vous allez avoir un réseau d'entreprise, est-ce que vous aurez plus de 15 routeurs à traverser dans votre entreprise Normalement, non. Si vous regardez les traces routes, pour aller de France vers les états unis on est à peu près à une trentaine de routeurs. Donc 15, c'est la moitié du chemin. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que cette métrique, ce nombre de routeurs, c'est le nombre de routeurs traversés. Donc dans votre entreprise, vous pouvez avoir plus que 15 routeurs, mais en général, vous allez avoir un réseau relativement hiérarchique, et donc vous allez tra traverser deux ou trois pour remonter à un niveau de hiérarchie élevé, et puis après vous redescendez par deux ou trois. Donc vous aurez au maximum, mettons, cinq routeurs à traverser. Mais par ça, vous pouvez en avoir beaucoup plus à chacun des niveaux. Évidemment, ça, ça compte pas. La valeur 15, c'est le nous 16, c'est le nombre de routeurs traversés. Donc c'est la profondeur de votre arbre, de la, la longueur de votre chemin. Et donc ça, 15, c'est une valeur élevée. Surtout après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que RIP ne se cale pas. Donc on ne va pas le mettre sur des réseaux très très très grands. Donc 15, c'est vraiment quelque chose d'inatteignable. Deuxième mesure que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle le poisoning reverse. Ça veut dire que dès qu'on apprend qu'une route est à l'infini, donc dès qu'une route est inaccessible, eh bien on va diffuser partout, sur tous nos liens, cette route est inaccessible. Et de cette manière-là, eh bien, les autres routeurs vont apprendre cette information et vont la retirer, vont la rendre inaccessible. L'intérêt de ce genre de mécanisme, c'est que, une fois qu'une route est déclarée comme morte, eh bien, vous indiquez à tous les routeurs que la route est morte. Donc les routeurs vont l'enlever de leur table de routage. Par contre, il peut exister un autre chemin alternatif qui existe vers cette route. Mais ce chemin-là sera toujours présent. Donc une fois que vous avez mis vos informations inaccessibles, eh bien, vous aurez quand même une petite voie, un routeur qui dira quelque part, moi je continue à la voir parce que moi je suis vraiment le chemin vers cette destination. Et de cette manière là, et eh bien vous pourrez, après un certain temps de convergence, évidemment ça va vous donner une période d'inaccessibilité, mais après ce temps de, de convergence, et eh bien vous allez pouvoir reconstruire la vraie route vers le chemin. Troisième méthode pour réduire l'effet des boucles, c'est ce qu'on appelle le split horizon. Et le split horizon nous, nous force à ne pas émettre une route qui passe par l'interface par laquelle on fait l'annonce. Alors si vous regardez sur ce schéma ce qui arrive quand on met en place l'algorithme du split horizon, et là je me focalise sur les annonces faites par R2 ou R3, eh bien, vous voyez que sur l'interface E0 de chacun de ces routeurs, eh bien, on ne pourra annoncer que les routes qui ne passent pas par cette interface. Donc ici, je ne peux annoncer que la route epsilon, parce que les routes A, beta, alpha, bêta, gamma et delta passent par l'interface E0. Donc je ne peux pas les annoncer de ce côté-là. De même, de l'autre côté, sur les interfaces E1, je ne vais annoncer que les routes qui ne passe pas via l'interface E1. Donc, dans ce cas-là, je n'annoncerai pas la route euh, alpha, je, je n'annoncerai pas la route epsilon, je n'annoncerai que alpha, bêta, gamma et delta. Donc, celles qui sont accessibles de l'autre côté. Donc, l'avantage du split horizon, c'est que si delta, euh, gamma, pardon, devient inaccessible, eh bien, je... Euh, je ne recevrai pas d'annonce via alpha pour joindre la route gamma. Et donc, je ne vais pas avoir cette intoxication que j'avais précédemment parce que dans le précédent exemple, j'envoyais tout ce que je savais sur toutes les interfaces. Donc là, ça va nous limiter l'effet des boucles, mais ça marche pas dans tous les cas. Par exemple, si j'ai un chemin beaucoup plus complexe, comme indiqué ici, c'est-à-dire une autre route entre E1, entre R2 et R3, eh bien, si je n'annonce pas la route, par exemple, si gamma devient inaccessible, je ne l'annoncerai pas au niveau de E0 ou de E1, mais je vais l'annoncer sur l'interface, sur le réseau entre les deux, donc, qui est indiqué, qui vient d'apparaître. Donc dans ce cas-là, je pourrais prendre cette route-là comme étant la route qui me mène vers gamma. Et donc maintenant, l'algorithme le, le, du split Horizon m'interdira de faire une annonce pour gamma, sur cette nouvelle interface par contre je pourrais la faire maintenant via E0 et j'intoxiquerai mon routeur R1 avec une fausse annonce et donc là on voit les limites de RIP c'est à dire que RIP comme à chaque fois, vous voyez, chaque routeur fait un résumé de ce qu'il connaît. donc le routeur apprend des choses venant de, de, autour de lui et après, bah, il prend juste une liste d'informations et il les renvoie sur ces interfaces. Et donc, ce qui fait qu'on perd la notion de la topologie du réseau. On a simplement ce que les routeurs connaissent. Leur vision propre du réseau et pas la vision globale du réseau. Et donc, on a beaucoup de mal à euh, éliminer les boucles parce qu'on n'a plus cette notion de la topologie. On l'a pas au niveau de la fibre et on l'a pas au niveau de la rib. Donc, c'est un un problème qu'on a avec ce protocole Disson Vector, alors que l'on va abandonner dans les réseaux euh, traditionnels, par contre si en janvier vous suivez le module euh, internet des objets eh bien on verra qu'il y a un protocole en cours de standardisation à, à l'IETF qui s'appelle Ripple et Ripple donc Ripple c'est RPL et Ripple utilise l'algorithme du distance vector pour trouver ses routes. Par contre, cet algorithme va être sévèrement encadré pour éviter les diffusions. Par exemple, si vous avez une partie du réseau qui est construite donc euh, en utilisant donc, le distance vector et cette partie-là est rattachée à un nœud. Si la métrique, donc vous avez une métrique, mettons, de 8, si la métrique passe à 5, cette partie du réseau va suivre et va continuer à être restée attachée à ce nœud. Pourquoi bah Parce que quand on diminue la métrique, on est sûr de ne pas créer de boucle. Par contre, si la métrique était à 8 et passe à 9, là, il y a une augmentation de la métrique. Et derrière, il peut y avoir une boucle, comme on a vu précédemment. Donc dans ce cas-là, si la métrique passe à 9, eh bien on empoisonne, en envoyant donc une route infinie, l'ensemble de cette sous-partie du réseau. Donc les nœuds se détachent et ensuite vont reconstruire un nouvel arbre à partir d'informations présentes dans le réseau. Donc c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre, ça fait peut-être un peu plus d'échanges, mais de cette manière-là, on réduit encore le risque de boucle par rapport au, au protocole RIP que l'on a ici. Donc, RIP, à part... Enfin, RIP, vous pouvez oublier, l'algorithme du Distant Vector, on est en train de le retrouver dans certains types de, de réseaux, donc les réseaux de capteurs avec le protocole RIPPLE. Par contre... Donc, RIP, vous pouvez oublier quand vous êtes dans des très grands réseaux, parce que ça ne se cale pas, c'est pas efficace, etc. Par contre, bah, vous le retrouverez dans des petits réseaux. Et en particulier avec IPv6, comme vous allez avoir de l'autoconfiguration avec Neighbor Discovery, c'est peut-être important aussi que vos routeurs, que vous devez configurer en IPv6, puissent échanger des informations et si le réseau est petit, eh bien, vous avez peut-être intérêt à utiliser donc RIPNG, qui est une variante donc de RIP adaptée à IPv6. Et si vous vous rappelez le deuxième TP que vous avez fait, eh bien, c'est ce que vous aviez lancé sur le réseau d'interconnexion entre les bancs de la salle. Vous aviez lancé RIP pour pouvoir communiquer avec n'importe quel banc. Et là, c'était une utilisation correcte de, du protocole. Mais en fait, on s'en sert plutôt pour l'autoconfiguration que vraiment un, un protocole de routage. Alors un dernier point qui est pas propre à RIP, mais qui est à peu près présent sur tous les protocoles de routage, eh bien c'est que contrairement à un pont, un protocole de routage, c'est envoyer un message de configuration à un équipement. Donc si vous avez un petit rigolo qui envoie de faux messages de configuration eh bien, on peut se retrouver avec soit une panne du réseau, soit des, des problèmes de sécurité. Donc là, par exemple, vous, avez, vous, vous venez des, du TP où vous êtes en train de faire votre mini-projet. Vous avez votre euh, machine sous Linux que vous aviez configurée dans la salle de TP pour faire de, du routage et injecter une route par défaut. Maintenant, vous quittez la salle de TP, vous vous connectez au réseau de l'école, vous oubliez de tuer ce process et vous continuez à injecter la route par défaut sur le réseau de l'école. Que va-t-il se passer Eh bien, certains routeurs vont peut-être vous croire et vont dire « Ah bah ben oui, cette route-là, elle est beaucoup plus intéressante que la vraie route pour aller sur Internet. Le coût est plus faible. » Donc j'envoie mes paquets à cet équipement qui est un routeur. Et donc là, vous avez la création de ce qu'on appelle un trou noir. Alors je crois qu'on en avait déjà parlé dans le cours, mais un trou noir, ben, c'est en astronomie, c'est quelque chose qui attire la matière, et la matière disparaît dans, dans le trou noir. En informatique, dans les réseaux, ben, c'est quelque chose qui attire les paquets, et les paquets disparaissent du réseau, parce qu'évidemment... Cette machine ne sait absolument pas quoi faire des paquets. Alors si vous prenez un complice, vous pouvez par contre vous recevez tout le trafic venant par exemple du réseau des profs qui sont en train de faire l'examen. Alors évidemment là, l'avantage pour le prof, c'est qu'il va essayer d'imprimer quelque chose, puis ça ne va pas s'imprimer parce que le réseau est cassé. Donc il va s'en rendre compte. Par contre, supposons que vous fassiez un truc comme ça, où vous récupérez les paquets et ensuite, suivant les règles de routage interne, vous encapsuliez vos paquets dans un autre pour l'envoyer à un complice qui, lui, est assez proche de la sortie pour pouvoir continuer à envoyer les paquets. Eh bien, là, vous rajoutez un hop au niveau de, de votre lien, mais ça, personne ne va le détecter. Vous réduisez un peu le MTU, mais normalement, les machines vont s'adapter. Et puis, vous rallongez un peu le temps, mais ça, c'est négligeable. Ce qui fait que ce genre de choses est quasiment indétectable. Le trafic va continuer à marcher. Par contre, vous étiez sur un segment qui ne devait pas avoir accès à cette information, et là, vous récupérez l'information pour pouvoir ensuite la renvoyer sur Internet. Donc ça, c'est un peu plus grave, parce que ça vous permet de détourner les flux. Alors, si on était en pontage... On n'aurait aucun moyen de le faire, puisque le pontage, c'est des informations, des décisions purement locales. Ici, c'est des décisions qui sont influencées par les messages que je vais émettre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est authentifier les messages de routage. Si sur votre réseau, vous ne le faites pas, eh bien, n'importe qui peut émettre ces messages-là et perturber votre trafic. Donc, normalement, ce que vous allez faire, c'est configurer des secrets dans, dans les routeurs. Et quand les messages vont être émis, vous allez authentifier, grâce à une signature, les messages que vous émettez. Donc, le récepteur va vérifier cette signature. Si elle est correcte, ça veut dire que l'émetteur possédait le même secret que vous. Et en plus, personne n'a modifié le message sur le réseau. Et donc, de cette manière-là, vous pouvez authentifier. Et si vous arrivez avec votre équipement mal configuré, eh bien, le secret ne sera pas bon, ou il n'y aura pas de secret du tout, et les messages que vous allez émettre seront refusés par les routeurs. Donc ça, c'est important, aussi bien dans RIP que dans tous les autres protocoles de route.